Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 298 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Pickers. Qui est un jeu. Qui est un jeu que je ne connais pas non plus et que, euh, on va voir ensemble. Change profile. Enter name. Sylvanus, c'est moi. Bon. Ok. Welcome Sylvanus. En option. Est-ce que c'est en français ou pas du tout Non, c'est pas en français. Euh, cancel. Allez. Play. Alors, on va jouer en mode relax and pick at your own space with no competitors. Mm, en mode, another competitors non. Bon allez, en régulier, allez. On va se mettre en régulier. This is top pickers challenge. The goal is top picker after 30 days. Je sais pas du tout, ça a l'air d'une sorte de simulation. The rustic goal, bla bla bla bla bla of you, choose your location. Ouh, qu'est-ce que je vais... Choose my location. Ah, oui, c'est un jeu, un autre truc avec des antiquités. Oui oui oui oui oui oui. On va commencer dans un bus. Ah oh, non de Dieu. Ah oh, non de Dieu, c'est un jeu d'objets cachés. Bon. You can pick any item for your inventory. Ça fait un, une dure trente, un... Can Carry. Let's go. Je crois bien que c'est un jeu où vous chopez des objets et qu'ensuite il faut les vendre. You can canalwood counter on to a fait tout à fait un better price. Ah ouais. Donc je vais vendre des trucs. Je sais pas si j'ai dépensé de l'argent ou si j'en ai gagné. To get the angling going. Je sais pas ce que c'est que ce what the fuck. Ouais, mon camion qui m'appelle. Ah. Ok. Ok, donc je revends des trucs. Hein. On peut se chercher. Hop. J'ai demandé à des experts. Voilà, voilà. J'ai vendu des trucs. No more shoppers. Alors en gros le but c'est juste de pouvoir les vendre. Donc je baisse de 5. Ça je baisse de 100. Non, je remonte de 100, je baisse de 25. Je close for the day. Et on est reparti à la chasse aux... aux antiquités. Alors donc en gros faut être un antiquiteur pour... Euh... Euh, voilà. J'ai trouvé une clé, bah c'est bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir regarder qui coûte cher Oh un coup de téléphone. Find it selected item. Ah oh, putain. Oh mon dieu, c'est purement un objet caché, quoi. J'aime pas ça. Alors, ça c'est une flûte. C'est un. En plus, il faut comprendre ce qui est marqué. Flashlight, une lumière. Elle. Un bracelet. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ça va vite me saouler. Qu'est-ce que je suis en train de faire là Qu'est-ce que je suis en train de faire J'avais dit que je ne ferais pas ce genre de jeu. En plus, il y a des trucs que je sais pas, pas ce que c'est. Mermaid Carving. C'est une sirène, ça non Mermaid. Little Mermaid, c'est la petite sirène. Et euh, Carving... Euh... Ah, ça doit être... Ah, c'est trop fort. En plus, faut traduire. En fait, c'est bien, c'est pour l'anglais. Détergent de box. Ouais, ouais. Non. Est-ce que je peux cliquer n'importe où, je que je trouve. Le bracelet. Voilà. Voilà, voilà. Purse. Parce que c'est un purse. Alors du coup je clique un peu n'importe où. Ok. Donc je sais pas ce que c'était. J'ai pas fait gaffe. Ok. Et une boîte de détergent. Et ça, ça... Ah bah oui bah, je suis con. Voilà. Voilà, voilà, voilà, basketball trophy, génial, génial, génial. Est-ce que je peux ressortir de là, s'il vous plaît Ah oui. Well done Eh ben c'est bien. J'ai toujours pas récupéré d'objets, du coup. Récupérer ça, c'est bien, c'est bien. Ça truc récupère là. Euuuuuh... Non vas voir ça coûte pas cher, mais ta gueule toi euh, ça là... Ok j'ai cliqué sur un truc sans savoir... Ça... Puis ça... Store Ah oui parce qu'il faut évidemment que je les achète évidemment hein. Voilà voilà accepte. J'ai plus d'argent. Thanks your business. Hello, the journey is finished. Allez, on se fait une petite vente là, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Look for thing at your et tu as un ben, c'est bien si je dis ça, ça et ça. Ça n'a servi à rien. Alors on va définir le prix ça, voilà, set price. Si je vais au moins être comme ça à ce prix-là, ça on va le vendre à ce prix-là et ça. À ce prix-là, ensuite, on va faire plus 25 sur tout le monde. Allez, ready for shops, ça c'est vendu. Ok pour lui. Ok pour lui. You get 70. Non. Ouais, vas-y, allez, je vends tout. Je suis un bâtard. J'ai perdu de l'argent. Je m'en balais. Couille. Yes. Menu. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc c'est Pickler, c'est un jeu de simulation de vente de d'antiquités. Voilà, donc je pense qu'il y en a certaines que ça doit amuser, moi ça m'amuse pas du tout. En plus au passage, c'est un... Comment ça s'appelle Sans si mélanger mélangeait ça avec un, un... un... un... un... un jeu objet caché. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager. Faites plein de choses. Et, dis... et puis euh, à très bientôt. Salut